Bienvenue à Pratarkum, un village breton à la pointe du Finistère. Je me trouve sur les rives de l'Aber, où la famille Madec cultive depuis plus qu'un siècle des huîtres exceptionnelles. Encore récemment, les huîtres d'Ivo Madec, cultivées depuis 1898 dans les fjords bretons, étaient un secret bien gardé parmi les grands chefs. Maintenant, vous les trouverez chez Deleuze en exclusivité. Leur goût subtil vient de cet environnement unique où la rivière et la mer se rencontrent. En automne, la végétation qui se trouve autour des rives nourrit l'eau avec des feuilles mortes, des châtaignes, des noisettes, tandis que la mer apporte des algues. L'eau douce de la rivière se mêle à l'océan et donne aux huîtres ce fameux goût du terroir de Pratarkoum. Joliment emballé, c'est le plus beau cadeau que la mer puisse offrir. Hey, hey. Moi, je les adore nature avec un bon verre de vin. Et vous trouvez plein de chouettes recettes sur delez.be. Santé